Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je suis complètement attristé. Je viens de me réveiller. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de se passer. Le Paris Saint-Germain s'est fait littéralement laminé par le Real Madrid. C'est officiel. Le Real Madrid a tué le Paris Saint-Germain. Tu te rends compte Nasser, il est parti frapper les arbitres. Il est parti frapper le staff du Real Madrid. Il est complètement sorti de... de, de, de, de de Sego, tu te rends compte Le président du Paris Saint-Germain va dans les vestiaires pour frapper le staff du Real Madrid. Tellement il a la haine. Vous savez que Nasser, son rêve ultime, c'est d'éteindre le Real Madrid. Mais tu ne peux pas éteindre le Real Madrid. Ça y est, tu as fait du mal au FC Barcelone. Mais là, c'est terminé. Tu pensais que quoi Que tu allais pouvoir éliminer, raser tous les clubs toutes les grandes écuries Mais t'es malade ou quoi Hein Donc toi là, Nasser, je t'en veux personnellement, parce que tu nous fais chaque année miroiter que le Paris Saint-Germain peut faire quelque chose en Ligue des Champions. Premièrement, voilà. Deuxièmement, le Paris Saint-Germain, c'est un club de menteurs, de voleurs, d'arnaqueurs. Franchement, j'ai jamais vu un club qui ment et qui vole autant. Comment tu peux voler comme ça T'as vu tous les clubs, tous les maillots qu'ils font Ils ont fait au moins 4 maillots. Nous, on achète tous les maillots, toutes les couleurs. Ils inventent même des couleurs. Tout ça pour faire quoi Hein Tout ça pour être nul. Sportivement, vous êtes nul. Dans le marketing, vous êtes bon. Hein là, vous achetez Neymar, vous achetez, vous achetez Messi, vous ramenez Ramos. Tout ça pour rien. Donc là, le Real Madrid, si je comprends bien, hein, pour vous résumer la situation, l'année dernière... L'année dernière, le Real Madrid nous donne Ramos. Hein? Il le maltraite. Il le, il le vire carré, carrément du Real Madrid. Et lui, il dit, ouais, moi, je m'en fous. Je vais au Paris Saint-Germain. Vous allez voir et tout, nanana. Il vient, il vient au Paris Saint-Germain. Tu entends hein? Nous, on a la possibilité de prendre Kamavinga. Tu entends Tu entends ce que je suis en train de te t'expliquer te, te, te, te, On ne prend pas Kamavinga. On prend des Wijnaldum des je sais pas quoi et des je sais pas quoi. Tu entends tu suis. Hein maintenant, Kamavinga signe au, au, au Real Madrid. Tu entends. Tu suis. Voilà, maintenant, huitième euh, de finale de, de, de Ligue des Champions. Le Real Madrid a tout fait pour nous prendre notre Kiki euh, de Bondy. Kiki de Bondy a été professionnel. Il n'a pas encore pris sa décision. Il joue avec le Paris Saint-Germain. Il réalise une masterclass qui nous met vraiment dans une bonne posture dans cette huitième de finale face au Real Madrid. Le Real Madrid au match retour, ils font rentrer Kamavinga. À ce moment-là, mesdames et messieurs, c'est là que j'ai vu que le Real Madrid avait éteint le Paris Saint-Germain et ne connaissait et, et que le Paris Saint-Germain ne connaissait absolument rien au football. Et là, hier, là, on a pu voir que le Paris Saint-Germain, c'était une petite frappe et qu'il n'avait rien à faire dans le football de haut niveau. Là, c'est ce qu'on a vu hier. On a vu que l'argent... Ne te, mène, ne te mène nulle part. Non, mesdames et messieurs, je vous jure, là, là, c'est terminé. Là, tous les supporters de Paris qui sont pour le Paris Saint-Germain, franchement, vous êtes tous des traîtres. Je vous le dis, vous êtes tous des traîtres. Normalement, vous devriez être des supporters du Paris FC, du, du Red Star, de Créteil. Voilà les vrais clubs qui viennent de Paris. Ça, là, ça ne vient pas de Paris, hein. Le Paris Saint-Germain, jamais de la vie. Ja Leur centre d'entraînement, il est où Hein C'est pas à Paris, hein C'est pas à Paris. Tu vas me dire, ouais, mais faut dire, les clubs que tu as cités, ils sont pas tous à Paris non plus. Comment on va faire hein Tu dis que le, le Paris Saint-Germain, c'est juste le club qui a le plus d'argent en Ile-de-France. C'est tout. C'est tout. Sinon, footballistiquement, ils sont nuls. Ils sont nuls à chier. Je te jure qu'ils sont nuls. Moi, là quand j'étais en Benjamin, j'ai déjà joué contre le Paris Saint-Germain. On les a laminés On les a frappés Tu penses que quoi Tu penses que le Paris Saint-Germain, ils ont un level Hein Va voir les petits, ils savent pas jouer au foot. Tu te dis que, ouais, ben bah ils ont le même niveau que, que que les Ivry sur seine que les Orly, mais tu crois quoi Le Paris Saint-Germain, il faut arrêter avec ce club de menteurs, d'arnaqueurs et de voleurs. Personnellement, je ne supporterai plus le Paris Saint-Germain, voilà. Donc, euh, euh, je mens, hein. je vais toujours supporter le Paris Saint-Germain. Mais là, je suis trop énervé. Je suis trop énervé. Comment, comment on peut...